Regard pathétique, chirurgie inesthétique, relation platonique dans un monde hyperplastique, univers informatique, composants électroniques, connexion cybernétique pour une musique hypnotique. Nettoyant antistatique pour un virus pathétique. Nourriture sous plastique, érotique et narcissique, un égo pharaonique sur un rythme voluptique. Stématisation, surconsommation. Astrologie, gymnastique, esthétique. atomisation il s'agit, surconsommation éradication, déforestation communication, Désinformation délibération Manifestation